T'es là toi Ouais alors, depuis le temps euh, Ouais, depuis le temps. Euh... Donc là on se retrouve en été, très très chaud. Euh, donc là on a fait, enfin on a fait, non, on va faire le relais des lustres. Donc adresse peu connue, assez vide, on vient de nous la donner. On va essayer de voir ce qu'on peut trouver, voilà. On continue Allez, Allez. Déçu, hein Je que euh, ouais. déçu ouais, ouais, ouais. Euh, Non, on, on s'en doutait. Hein. Relais des lustres, pas beaucoup de photos, et, et quand il y en a, il n'y a pas grand-chose à voir dessus. C'est vide, donc c'était un bord avec euh, peut-être le côté habitation juste au-dessus. Je pense pas que ça faisait hôtel. Euh, voilà tout ce qu'on peut dire pour ce, ce relais. Bon, bah, la suite pour un prochain épisode. Allez, salut